Bonjour. Je suis Dr. Abraham Weisfeld. Notre mouvement de composition juive décidant l'Alliance des Juifs Canadiens concernés s'exprime notre solidarité avec l'initiative magnifique de la part du Centre culturel palestinien, en coopération et en solidarité avec la Fête nationale des Québécoises et Québécois entières. L'identité nationale des Québécois a quelque chose de merveilleux, qui est une nouvelle amalgame direct entre les vagues de migration humaine pendant des âges de l'ouest à l'est et l'est à l'ouest, qui sont réunies ici au Québec par la reconnaissance de la nation québécoise. Malgré que certaines luttes soient nécessaires contre les puissances de plusieurs côtés avec leur pouvoir existant, les Palestiniens peuvent apprécier ce quoi qui a le sens de survie. Ce sera que nous sommes arrivés ici en tant qu'un peuple contre une force d'oppression ou de sémination Nous aussi, des Juifs du Canada et Québec en particulier, et Juifs réfugiés comme moi, sont ici. C'est quoi la lutte pour la survie, nous savons. C'est pourquoi nous voulons vous inviter pour apprécier la fête nationale du Québec. Nous allons se réunir avec le peuple des nations québécoises et aussi en même temps que la nation des Palestiniens. Nous vous invitons à l'événement pour rejoindre le Centre culturel palestinien à la fête nationale ici en ligne avec nous et en présence avec le marche planifié dans l'arrondissement de la Salle. En programmation ce sera poursuivi pour analyser et fêter avec plaisir notre solidarité avec vous. Merci et bonne journée.